This weekend in Lisbon was really nice. We had a really good time. We spent uh, the first day in hiking in a nearby forest. Then we had a really nice experience. And then on the second day we had a trip in Lisbon. It was really nice. And uh, we had uh, some entertaining uh, events. L'intérêt de ce week-end d'intégration, c'est que ça permet euh, à la fois euh, aux nouveaux qui sont arrivés chez Talent depuis moins d'un an de découvrir les valeurs de Talent, euh, de partager ces valeurs avec euh, l'ensemble des managers qui sont présents. Ça permet également à ceux qui sont dans les sociétés qui ont rejoint le groupe Talent de, de venir et de découvrir un ensemble de, de personnes euh, qui partagent ces valeurs. On est entrepreneur, on est Team Spirit, et puis c'est fun. J'aurais tendance à penser que, que TALENT, c'est un agrégat d'entrepreneurs qui ont une conviction commune, c'est l'importance de jouer collectif, même au niveau des entrepreneurs. On a une caractéristique supplémentaire, c'est cette envie de le faire ensemble. Euh, moi ce qui m'a marqué euh, ici euh, au, au séminaire à Lisbonne, euh, c'est de, de voir la diversité. En fait, qui, qui anime le groupe. Alors, Cette diversité, c'est bien sûr une diversité de personnes, euh, de métiers, euh, de géographie, et, et je suis persuadé que, que cette diversité, elle est, elle est stratégique pour le groupe. Chacun de nous contribue à ce que devient Talent Demain. Le Talent a pour objectif de recruter 500 personnes par an, et 50% fait par la cooptation. Ce qui nous intéresse, ce sont des personnes qui sortent d'école, des personnes qui ont déjà une première expérience, des personnes qui veulent s'inscrire dans la durée dans une société qui va aller vite, loin, en France et à l'étranger. I think that in Thailand there is a really good opportunity to progress in your career. Then in Thailand, the ambiance is really friendly. Yeah, you can really progress in a really beautiful way your career. C'est une société qui fait de la croissance organique et qui, effectivement, intègre d'autres sociétés autour d'une vision, qui est celle qu'on partage tous, c'est de créer une société qui sera la championne de la transformation agile en France, en Europe, voire dans le monde demain.